aujourd'hui c'est vrai que des fois parfois on peut avoir un manque de physique on peut se sentir un peu malade on peut sentir qu'on n'est bah, pas au top physiquement et on se dit bah, peut-être qu'avec le mental on va pouvoir aller se dépasser pour faire une performance supplémentaire donc déjà c'est vraiment important de comprendre que l'être humain a deux types d'énergie et des fois on en privilégie une plutôt que l'autre L'être humain a l'énergie qui est physique, donc l'énergie qui est corporelle. C'est important de comprendre, on est des êtres humains, on n'est pas des femmes pas des avoirs humains, on n'est pas que des êtres, pas que des humains. Et donc l'être humain a une partie euh, d'énergie qui est physique, donc une partie humaine, ok, donc qui est vraiment le corps. Et ça, du coup, bah, ça va passer comment Ça va être par l'entraînement. Et du coup, bah, plus on va s'entraîner, plus justement, on va gagner en énergie physique et plus on va pouvoir pousser le corps à dépasser tout le temps tout le temps ses limites. Sauf que l'énergie physique, elle, elle est limitée. Elle est limitée par justement la puissance du corps et ce qu'il peut pousser. Et euh, je ne peux pas faire un saut euh, en hauteur sans perche de 5 mètres aujourd'hui parce qu'on arrive sur les limites du corps. Donc cette énergie-là, elle est limitée. Et l'être humain a aussi une deuxième énergie qui est plus son énergie, alors là on peut dire l'énergie mentale, on peut dire l'énergie spirituelle, on peut dire euh, l'énergie euh, autre chose d'ailleurs, on ne sait même pas, qui elle est illimitée. Et cette énergie-là, on, comment on y accède de, de plus en plus euh, facilement Eh bien cette énergie-là, on va, on va y accéder, ou du moins ce qui empêche d'y accéder, ça va être tous les blocages émotionnels qu'on a, ou tous les grains de sable. Genre, il faut que je gagne, je dois faire comme ça, il faut que je fasse ça, ah mais lui il est arrogant et se la pète. Euh, ah, c'est important d'être humble. Je ne peux pas me permettre de faire ça parce que ça c'est égoïste de faire ça. Et il faut être altruiste. Et tous ces jugements que l'on a posés, bah, c'est de la partie basse du cerveau. Donc ça va créer de la polarité. C'est pour ça qu'on appelle la dépolarisation. Ça crée de la polarité qui fait qu'on s'empêche d'accéder à toute notre puissance et nous ce qu'on va voir en fait c'est que souvent avec les dépolarisations bah, les athlètes que l'on accompagne récupèrent leur énergie donc de l'énergie qui était refoulée en eux et du coup bah, battent leur record personnel donc là je prends par exemple l'exemple de, de michel donc qui était un judoka euh, en vétéran euh, lui c'était euh, il avait plusieurs finales de championnat du monde et d'europe confondues. à chaque fois il perdait en finale on travaille ensemble on enlève une bonne charge émotionnelle qui était liée à quelque chose euh, de passé et paf ça s'enlève donc un truc qui avait rien à voir avec le sport mais quand il y pensait ça lui prenait de l'espace mental il aurait aimé que ce soit autrement et du coup, on enlève ça et hop, automatiquement, il m'a envoyé. Euh, enfin, automatiquement, il a récupéré de l'énergie. Et quelques semaines plus tard, il m'avait envoyé un message en disant oh, "Pierre, merci, j'ai rebattu euh, mon record en développé couché. Et ça fait 25 ans de retour en arrière, donc c'est ce qui développait à assez 25 ans." On a un autre sportif comme ça, un basketteur, pareil. Euh, après quelques dépolarisations, il avait battu son record euh, personnel en musculation. Et aussi, on a euh, une athlète euh, sur euh, du jet ski. Qui elle avec 40, elle avait 42 fièvres, elle pouvait plus s'entraîner depuis trois semaines, elle était malade, elle a fait des examens et tout. Et en fait, quand on, on elle était encore dans le programme, on parle et tout. Elle fait, bah là, je vois les bénéfices, c'est que du coup, je vais pouvoir appliquer tout ce que j'ai mis en place dans le programme. Et derrière, bah, elle avait gagné euh, ce championnat-là, elle avait fait championne du monde en plus euh, dans la saison. Donc pour la première fois après avoir fait le programme, pourquoi Parce qu'elle était tellement libérée mentalement. Elle était, il n'y avait plus d'émotions qui venaient, euh, qui venaient euh, parasiter ses performances. Que du coup, elle a pu pousser, en fait, et elle a pu pousser, pousser son corps à vraiment se dépasser grâce au mental. Donc, c'est important d'avoir un physique qui soit super entraîné et au top, au top, au top, au top, au top physiquement, parce qu'à un moment donné, même avec le mental, on peut pas pousser le corps, on va s'épuiser. En revanche, euh, sur un one shot, je préfère un sportif qui est prêt à 100% mentalement et à 90% physiquement qu'un sportif qui est prêt à 100% physiquement et à 90% mentalement pourquoi parce que c'est la tête c'est vraiment c'est l'énergie mentale qui va d'abord emmener le corps et non l'inverse donc voilà idéalement bah c'est sûr c'est d'avoir les deux d'avoir aucun blocage physique et euh, émotionnel et pour ça bah si vous rentrez un programme forcément il y a plus ces grains de sable mais autrement euh, voilà autrement c'est d'avoir au choix c'est vraiment d'être bien dans la tête pouvoir s'entraîner de manière fluide parce que c'est là où on va pouvoir pousser le corps au maximum donc comment le mental Peut-il compenser un manque physique bah, C'est simplement en étant juste bah, dépolarisé, fluide, prêt. Et là, on va pouvoir bah, justement sur un one shot dire OK, bah, ce coup-ci, je pousse. Euh, je vais peut-être souffrir après, mais j'y vais et euh, on verra, on verra ce qu'on qu verra. Mais, mais le mental peut pousser à se dépasser.